Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 des chronologies de Starcraft Dans l'épisode 1 on avait commencé par les Terrans puisque c'était peut-être plus simple Enfin c'est ce que j'ai jugé être le plus euh, facile pour aborder justement ces chronologies plus détaillées Même si bien sûr comme pour l'épisode 1 on va essayer, ce qui est toujours délicat avec Starcraft quand on, on aime On ne compte pas mais il va quand même falloir essayer de rester le plus bref Je comprends que c'est aussi des vidéos qui servent euh, aux néophytes pour pouvoir mieux se repérer donc on va essayer de rester assez clair, il y a euh, toutes les vidéos de l'histoire euh, de Starcraft qui notamment bien sûr celles sur les ergues et euh, sur les différents événements que je vais évoquer, il y a des vidéos euh, sur ces, euh, ces grandes périodes. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront bien sûr plus tard, mais il euh, y a pas mal d'annexes à cette vidéo. Donc pour commencer on avait euh, tâché de faire avec l'humanité, ce qui était assez simple, puisque on aborde une chronologie qui est un peu plus à notre échelle en tant qu'être humain, euh, avec des dates qui sont euh, plus faciles aussi à retenir, puisque le calendrier est basé sur le nôtre en fait, hein, euh, globalement. Euh, le truc c'est juste par contre va être, Ça va être un petit peu délicat Et le pire étant euh, <rire> La géologie sur les Protos Puisque euh, j'avais dans la première vidéo Fait appel à, à la communauté Pour savoir quelle serait la deuxième euh, vidéo à arriver, c'était très serré entre Zerg et Protos Mais finalement les Zerg sont passés devant et du coup ça nous permettra de garder l'ordre en plus Chronologique euh, de Starcraft 1 Avec campagne Terran, campagne Zerg Campagne Protos Et au final le petit bémol de, des Zerg et des Protos C'est que comme ce sont des races qui sont plus que l'humanité donc plus vieille, plus vieille que les Terranes et eh bien euh, en fait les dates la, les datations commencent vers à partir du moment où il y a le premier contact ou en tout cas pas loin euh, des dates qui euh, sont proches de celles de l'humanité donc en fait avant il n'y a pas de date donc euh, on parle en millions voire milliards d'années puisque les Ergues et les protos sont de très très vieilles races d'ailleurs on va parler d'un point les Protos sont plus vieux que les Ergues. Voilà, on parle là-dessus. Donc, il n'y a, a pas de datation. Moi, je vais partir du principe qu'on parle en millions d'années, pas en milliers d'années. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, l'espèce, en se calquant sur notre euh, développement de race humaine, eh bien, euh, le genre Homo, hein, nous sommes les Homo sapiens sapiens, eh bien, le genre Homo à à peu près 3 millions d'années. Donc, en fait, ça sous-entend, et sachant que, les dérivés de, du genre homo, ça remonte jusqu'à 7 millions d'années. Donc en gros, si les Ergues et les protos ont eu un développement bien antérieur, on rappelle que les protos euh, sont nommés les premiers-nés, hein, et les Ergues, bah, c'est les seconds, et de pas loin. Donc au final, c'est vrai que euh, on peut parler en millions d'années, ça va être ça mon, mon référentiel, on n'a pas vraiment de confirmation par Blizzard ou autre, on se calque juste, je me calque juste sur le développement de la race humaine, euh, si justement ces races sont plus vieilles, ça pour le coup c'est un fait, hein, elles sont plus vieilles que les humains, que les Terranes, et eh bien ça veut dire que normalement ce sont des dates qui vont plus loin, euh, en tout cas au moins, à, enfin, au moins plus vieilles que 3 millions d'années, voilà, puisque c'est le début du développement du genre humain et eh bien c'est normalement plus vieux que 3 millions d'années. Voilà, euh, euh, voilà mon critère de base euh, puisqu'on navigue un petit peu à l'aveugle étant donné qu'il n'y a pas de datation. Donc je le rappelle vite fait même si ça ce sera surtout dans la vidéo sur les Protoss euh, euh, la première race à avoir été euh, créée en tout cas dans les trois grandes races de l'univers de Starcraft c'est les Protoss sur ailleurs. les Naga avait... On va dire disséminer euh, les graines de la vie, etc., et ont euh, influencé un petit peu la vie. Ensuite, sont repartis euh, en stase le temps que euh, le développement se fasse. Sauf une partie d'exelnaga qui trouvait que le, euh, ce cycle allait trop lentement, et que l'évolution des Protoss allait trop lentement. Et du coup, ils ont choisi d'intervenir directement. L'un de ces Xel'Naga euh, qui a voulu, contestataire, qui a voulu accélérer la croissance de euh, l'espèce Protoss, et eh bien c'est Amon suivi euh, par euh, les siens par une partie des siens en tout cas et du coup et eh bien il va y avoir plein de trucs euh, qu'on a déjà évoqué dans le, le cycle enfin euh, la, la vidéo sur les Protoss et autres donc au final les Xalnaga vont quitter Ayur en mauvais termes avec euh, une partie des Protoss en tout cas et ils vont du coup, puisque les Protos c'était la race qui était censée être la pureté de forme, et bien ils vont se baser sur la pureté d'essence. Si ces termes vous semblent pas familiers, encore une fois, les vidéos annexes sur le cycle éternel et l'histoire le, le, des Protos et des Ergues, mais globalement, en fait, et bien la deuxième race qui va rentrer en contact. Avec les Xel'Naga, c'est tout simplement les Ergues. Et ça va se passer sur une planète, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de Zirus. Zirus, c'est une planète volcanique, est un monde extrêmement sauvage, qui a euh, beaucoup de végétation, beaucoup d'espèces, etc. Très féroce, hein. c'est vraiment euh, la, une planète primitive où euh, la vie, euh, enfin on va dire la loi de la jungle, est présente. Hein. Euh, c'est un monde assez intéressant à analyser pour les Xel'Naga et du coup eh bien, ils vont essayer d'examiner de, un petit peu ce qui se passe quelles sont les différentes formes de vie est-ce qu'il y aurait une forme de vie euh, susceptible d'être justement la pureté la future race euh, qui serait la pureté euh, d'essence et du coup eh bien, lors de leurs expérimentations ils ne vont pas forcément aller vers les, les, les espèces qui sont tout au sommet de la chaîne alimentaire mais ce qui va pas mal intéresser euh, Amon et naga c'est surtout une race... Euh, Petite trace toute petite trace de parasitaires qui euh, ressemble beaucoup à des larves en fait, hein, des espèces de vers et qui euh, sont des parasites. Et cette petite espèce parasite elle a un nom, les ergues. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, je le redis, euh, mais c'est pour ça en fait que euh, Amon va s'intéresser à cette race là et va accélérer la croissance euh, des ergues. Et afin d'empêcher la même erreur qui s'était produite avec les protos, c'est-à-dire que les protos commençaient à remettre en question les Xel'naga et leur autorité, et eh bien pour éviter que ce problème se reproduise, les Xel'naga d'Amon vont créer tout simplement un... un corps, un noyau dur, on va dire, pour pouvoir diriger les ergues et pour pouvoir contrôler les ergues plus facilement. Il s'agit de l'Overmind, l'Overmind ou le Maître-Esprit en français. Et ce maître-esprit, eh bien, il va grossir. Hein. Au départ, je rappelle, c'est une, une créature minuscule qui va grossir en continuant de parasiter des espèces euh, supérieures sur le papier. Et qui va finalement, eh bien, euh, devenir de plus en plus euh, puissante, même aussi euh, développer des pouvoirs psioniques. Et ce qui est très intéressant avec, euh, avec Lovermine, je le rappelle, petit petite aparté, mais c'est que la forme, je préfère le rappeler toujours, mais la forme de verre, la forme d'espèce de, de, de larve, eh bien, vous la retrouvez dans la croissance des Zerg, notamment bien sûr avec les larves qui deviennent ensuite les Zerg, les différentes espèces de zergues, mais il y a aussi tout simplement les cérébrates hein, qui n'existent plus dans Starcraft 2, mais dans Starcraft 1 il y a les cérébrates et les cérébrates en fait c'est justement un rappel de ces... D'où ils viennent en fait, hein, ces toutes petites larves, des tout petits vers là, qui euh, eh bien, euh, deviennent gigantesques et les Cérébrates sont directement inspirés, enfin, sont directement un écho à la forme originelle des Ergues. Amon et euh, les Xelnaga qui l'ont suivi vont continuer de développer un petit peu les Ergues, hein, ça se passe sur des euh, milliers, millions d'années, on sait pas, là-dessus on n'a pas trop trop d'idées, mais ils vont continuer à développer, ils vont continuer d'accélérer la croissance. Petit à petit l'overmind et eh bien en assimilant les différentes espèces locales, enfin c'est il va les parasiter et il va carrément les intégrer, il va carrément les absorber, les assimiler. Les Xelnaga reste distant mais continue eh euh, d'évaluer et de pouvoir euh, mener leur étude à terme. Et au final l'Overmind va cesser de grandir, d'absorber et il va commencer à contrôler plein de petites espèces différentes qu'il a intégrées, jetant ce qui ne l'intéresse pas, récupérant ce qui l'intéresse pour avoir une entité, un, un corps, un noyau dur, et pouvoir contrôler le reste. Je parlais de ses cérébrates, Ces cérébrates sont également ses lieutenants, ses généraux, euh, qui lui permettent eh d'accentuer le nombre de créatures qu'il peut contrôler. Donc les cérébrates, en fait, c'est les rois un petit peu. Euh, lui, si l'Overmind est, est l'Empereur, les cérébrates sont les rois qui euh, sont directement les vassaux de l'Overmind. En, des euh, en dessous des cérébrates, nous avons euh, justement des rois et des reines qui euh, vont... Euh, eh bien, euh, former la, la chaîne, hein, le cordon nerveux, tout simplement la hiérarchie des ergues. Et le principe, c'est que justement, eh bien, pendant ces, millions, euh, ces milliers, ces millions d'années d'évolution, petit à petit, l'absence d'Amon et d'une partie des Xel'Naga va alerter les autres Xel'Naga qui sont en stase, qui sont endormis, se rendre compte qu'il y a un problème. Il se réveille, Amon et les autres Xelnaga ne sont pas là, du coup ils vont partir à la recherche d'Amon et finalement eh bien, euh, le, le chemin va les mener tout simplement à Amon et donc à Zerus. Zerus, la planète d'origine des Ergs. Et lorsqu'ils sont justement hein, quand les autres Xelnaga confrontent Amon, et eh bien il va y avoir une, une guerre terrible en orbite autour de Zerus. Et c'est à ce moment-là eh que l'Overmind qui avait déjà, qui était déjà devenu la première puissance de Zerus, va être lâché pour, une, pour, la, pour un premier grand test à grandeur euh, réelle, je dirais, parce qu'on a déjà eu des tests réels sur Zerus, mais là au niveau cosmique, puisque bah on est sur, enfin, au niveau euh, spatial, puisque eh l'Overmind euh, qui avait commencé à intégrer même des races, commençait à être extérieures, notamment ce qui va amener la race, la, la souche zerg des euh, Léviathans, c'est ce qui va leur permettre de traverser, euh, de transporter toutes les saints zerg parmi les étoiles et bien grâce à ça ils vont pouvoir attaquer tout simplement les euh, vaisseaux euh, Xelnaga qui arrivent en orbite autour de Zerus Amon lâche les zerg contre les siens et il va y avoir donc une énorme bataille spatiale faut imaginer une bataille spatiale euh, en orbite, enfin faut imaginer l'inimaginable j'ai envie de dire, Un, une guerre fratricide entre tous les Xel'Naga des euh, milliers de morts euh, parmi... enfin des milliers de morts parce que je rappelle il y a les très gros Xel'naga il y a aussi les espèces de sous Xel'naga et donc euh, eh bien il y a des milliers de morts qui vont euh, arriver lors de cette bataille et eh bien euh, le grand vainqueur sachant qu'Amon sera malgré tout défait pendant cet affrontement alors on n'a pas tous les détails puisque là dessus il y a eu une réécriture entre SC1 et SC2 dans SC1 l'Overmind avait bouffé euh, bah, les Xel'naga ce qui est toujours le cas bien entendu mais, euh, en fait, il était suggéré que euh, l'Overmind s'est retourné contre les Naga. Ce qui, techniquement, n'est pas faux. Hein. Il s'est retourné contre les Naga, c'est juste qu'il y a une guerre aussi civile entre les Naga. Donc, on ne sait pas vraiment par qui est blessé Amon, mais Amon, en tout cas, est blessé. Sachant qu'il contrôle quand même l'Overmind, normalement. Donc, ça, c'est peut-être qu'un jour, on aura plus de détails sur cet événement-là en particulier. Mais Amon est gravement blessé, doit repartir dans le vide. Pour soigner ses blessures et il reviendra un jour afin euh, de euh, se venger. Dans tous les cas, l'Overmind lui va récupérer, va pouvoir assimiler les Xel'Naga morts qui sont en orbite autour de Zerus et en absorbant les Xel'Naga, je vous laisse imaginer qu'avant il absorbait les créatures locales de Zerus. Bon, certes, c'était des des grosses espèces bagarreuses, mais là, en absorbant des Xelnaga directement, en absorbant l'essence des Xelnagas, d'où la pureté euh, d'essence, eh bien, il va avoir accès à d'innombrables informations, notamment sur les races qui avaient été semées, on va dire, qui, euh, où les graines de la vie avaient pu euh, être euh, développées, hébergées sur des milliers, voire des millions de mondes, que les Xelnagas avaient répertoriés, avaient euh, commencé à étudier, et eh bien, L'Overmind justement va pouvoir eh bien, euh, se avoir accès à cette banque d'informations et il va également grâce au Christo Kaidarin et grâce à l'essence des renforcer ses propres pouvoirs psychiques et psioniques du coup, c'est ainsi qu'il va découvrir l'existence des Protos. Euh, les Protos, cette race surpuissante, c'est euh, les grands bébés, les grands favoris, je dirais, des Xelnaga, qui sont censés incarner la pureté euh, de forme. Et du coup, eh bien, l'Overmind a conscience qu'à un moment donné ou un moment donné, il sera forcément confronté euh, aux Protos qu'il euh, qu craint comme. Il les respecte, pour le coup, puisqu'il sait que bah, ces, ces, ces sortes de cousins, en fait, hein, ces cousins, eh bien, vont, euh, seront un, un, un véritable obstacle pour le développement de, de l'Overmind et de l'Essain. Donc, il va falloir trouver un moyen pour les arrêter. Et, eh bien, l'Overmind va envoyer de nombreux éclaireurs dans le cosmos pour pouvoir, justement, essayer de essayer de de trouver un moyen pour repousser potentiellement les Protoss. Parce qu'encore une fois, l'Overmind est un être extrêmement intelligent qui pense sur le long terme. Et du coup, il sait qu'une guerre directe contre les Protoss pourrait me mener à l'anéantissement des Ergs. Donc il va essayer de mettre toutes les pièces de son côté. Et il va envoyer tout simplement des, des éclaireurs, des émissaires. Il va tout simplement envoyer différentes larves pour pouvoir eh bien, prendre des informations à la fois génétiques et autres pour pouvoir justement euh, récupérer peut-être des espèces susceptibles euh, d'augmenter le potentiel des ergues, et donc de l'essin. laissem avec un E majuscule hein, tout ce qui euh, enfin on va dire c'est tout, tout le corps hein, tout simplement euh, qui s'organise autour de l'overmind et euh, lors de ces, de, de ces infections eh bien ils découvrent euh, l'existence des terranes cette espèce, hein, la nôtre bien entendu, cette espèce euh, qui est dotée de potentiel psionique également, même si c'est très très loin d'être au niveau des protoss, le potentiel psionique est là. Et du coup, l'Overmind, grâce au savoir Naga, il sait que les protoss sont inatteignables pour les Ergs. Les Ergs ne peuvent pas assimiler les protoss. Par contre, les Terranes, ça, pour le coup, c'est une autre paire de manches. Du coup, l'Overmind, en découvrant l'existence des Terran se dit qu'il peut utiliser les Terran, les assimiler, récupérer le pouvoir psionique aussi dans les Saints, afin de le retourner contre les Protos. C'est ça le plan, ça le projet de l'Overmind, afin de faciliter la victoire de les Saints et des Ergues sur les Protos. Le truc, c'est qu'il euh, sait que ça ne va pas forcément être facile non plus, et il va commencer surtout le voyage qui est très long et très loin, puisque euh, comme je l'ai dit, découverte euh, Des Terrans par les Ergues. On, on le connaît. C'est grâce au manuel de Starcraft 1. Ça se passe en 2439. Le truc, c'est que c'est un voyage qui va durer euh, un petit moment, puisque euh, les ergues donc on va se mettre, les Saints Ergs, va quitter Zerus euh, pour justement envoyer toute l'armada. Dans le secteur de lui et donc quitter le secteur de... Zerus n'est pas dans le secteur de Coprelu, hein, pour le coup, c'est plus loin dans, le, dans la voie lactée. Et ils vont du coup partir, se mettre en route vers le secteur de Coprelu afin d'assimiler les Terran. Ils arriveront d'ailleurs en 2491, donc voilà, on a la découverte en 2439 et on arrivera vers... Pardon, 2499, pardon. 2439, 2499 le temps du voyage, mais sur le trajet, eh bien, il y a quand même des choses qui vont se passer, donc on va pouvoir euh, les évoquer, puisque euh, pendant le trajet justement que j'évoquais, l'Overmind eh va continuer de se développer hein, en route vers le secteur de Coprelu, et eh bien les saint va continuer à assimiler d'autres espèces afin de les intégrer en tant que force de frappe de l'essai et donc du pour faciliter encore une fois le potentiel de combat des Zerg. donc il va y avoir des, des, des centaines de mondes qui étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment et vont se retrouver complètement dépourvus de toute vie ou avec plus grand chose qui reste sur place puisque l'overmind va vraiment genre tout droit et assimiler tout ce qui peut l'intéresser sur le chemin donc c'est vraiment pas simple et donc certaines des espèces les plus récentes, et eh bien, euh, potentiel, enfin certaines des espèces combattantes zerg ont potentiellement euh, été absorbées sur ce trajet. On a également euh, en 2486 les premières infestations des éclaireurs zerg, qui sont, qui sont découvertes par la confédération Terran, C'est-à-dire que en 2440, en 2439 pardon, les euh, Zergs ont eu connaissance des Terrans, il a fallu quasiment 40 ans de plus avant que les Terrans se rendent compte de l'existence des Zergs. Et là vous allez me dire malga il y a un problème parce que euh, si on a vu ta vidéo sur StarCraft 1, la, on l'appelle la guerre du premier contact au final. Donc ça veut dire que les Terrans n'avaient pas connaissance des Zergs. En fait c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué Et là vous allez me dire, ah peut-être qu'il y a eu des réécritures Des retcons etc Non non non, des Starcraft 1 c'était dit en fait L'existence publique Des Zerg va être découverte En 2499 Avec la guerre du premier contact, Starcraft 1 Mais les, La Confédération avait connaissance De certaines infestations Zerg. C'est juste qu'ils les ont gardées En fait en secret, ils ont totalement mis un blackout, enfin ils ont fait, ils ont vraiment totalement mis en quarantaine les endroits en infestation, ils ont même été jusqu'à purger certains, euh, enfin quitte à, à tuer des populations qui avaient connaissance des ergues afin que le secret ne s'ébruite pas pour pouvoir vraiment contrôler l'information et ils vont en profiter pour mener des expérimentations. Donc la Confédération a mis en quarantaine et de 2486 à 2491, à savoir donc 5 ans, et bien pendant ces 5 années, ils vont expérimenter sur les Ergues, découvrir un petit peu quelles sont ces créatures fantastiques d'un point de vue développement physiologique. Et en plus de ça, et bien ils se rendent compte qu'il y a un lien psychique entre les Ergues et les fantômes Terranes. Les fantômes, donc les Ghosts, Peuvent et eh bien influer sur le comportement des ergues. et c'est là justement c'est pendant cette période que vont être préparés justement les émetteurs Psy et autres pour pouvoir essayer de contrôler les ergues. les Terran ne, ne soupçonnent pas l'existence de Lovermind, ils se disent que ce sont des créatures qui sont là, des, des, des animaux qui sont qui peuvent devenir une arme justement la Confédération essaye d'en de, faire une arme et et euh, eh bien ça va se retourner contre eux, puisqu'en 2491, c'est tout simplement la rébellion des fils de choral hein, que vous avez pu voir dans la généalogie sur les Terranes. Et du coup, eh bien, c'est euh, Arturus Mensk avec les fils de choral, eh bien, qui va tomber sur euh, des. Euh, notamment des des informations sur les expérimentations secrètes menées par la Confédération et il va euh, notamment détruire euh, l'Académie Fantôme sur Tarsenis, la capitale de la Confédération et il va pouvoir libérer Sarah Kerrigan, l'un des fantômes les plus... le fantôme le plus puissant de la Confédération qui était euh, l'agent mortel de la Confédération et Arcturus Max va en faire tout simplement son assassine personnel. Donc euh, à ce moment-là a connaissance des ergues mais lui aussi va garder cette information de son côté de toute façon euh, tout ce qu'il peut dire va être euh, détruit et va être euh, enfin, je dirais toutes les informations que s'il n'y a pas enfin il a connaissance de ces choses là mais il n'a pas assez de preuves pour pouvoir les dévoiler au grand public afin de les retourner contre la confédération donc euh, il il se prépare de son côté et au final quelques euh, temps après 2499 nous avons tout simplement l'arrivée euh, du gros de l'Essain dans le secteur de Coprelu. Enfin, le voyage euh, spatial de l'Essain-Zerg depuis Zerus est terminé. L'Overmind, la tête pensante de l'Essain-Zerg, arrive dans le secteur de Coprelu avec le gros de ses, de ses troupes. Sauf que quand il arrive dans le secteur de Coprelu, la guerre du premier contact commence sur Chosara, euh, du secteur, euh, la, la planète voisine de Marsara sauf qu'en fait il va frapper au départ assez prudemment puisqu'il sait que le secteur de Coprulu est sous le contrôle des Protoss et du coup eh bien, il veut voir un petit peu comment vont réagir les Protoss donc de toute façon il a deux buts l'Overmind ici c'est de récupérer le pouvoir le potentiel psionique des Terran mais en même temps il veut préparer sur le plus long terme, sa guerre contre les Protoss. Du coup, il sait qu'il quand il arrive sur le secteur de Copru, lui il sait qu'il arrive dans un secteur contrôlé par les Protoss. Alors, même si les terrains n'en ont pas conscience, ils pensent être les maîtres du secteur, L'Overmind, lui, sait euh, que les Protoss ne sont pas loin. Il ne sait juste pas où est la planète mère des Protoss. Et au final, eh bien, il va commencer, telle un, tel un, tel une partie d'échecs, il va commencer à bouger ses pions, il va commencer à infester différents mondes, on, on les avait évoqués sur la chronologie des Terranes, mais celle qui nous intéresse ici c'est vraiment Chosara, même s'il y a d'autres mondes qui vont être infectés. Et la Confédération va agir de son côté pour essayer de, de combattre l'infestation, même si c'est très délicat. Et la réaction des Protoss ne se fait pas attendre, Chossara est totalement vitrifiée, c'est ainsi que commence la guerre du premier contact. Aux yeux du grand public, là la Confédération ne peut pas éteindre l'information, c'est pas possible. On a tout simplement donc pas le premier contact avec une race, mais avec deux races, les ergues et les Protos. Et ça choque évidemment euh, tout. Euh, et ce qui est intéressant c'est que pour les Terrans, c'est un choc, la destruction de, de, de, de Chosara par, euh, par les Protos. Ils ont pas forcément non plus conscience que les ergues étaient sur Chosara. Donc ils se disent juste que les Protos ont frappé comme ça... Euh, sans coup fait rire et que c'était... Euh, ils ont juste détruit toute vie comme ça, euh, sur un coup de tête. Sauf que l'Overmind, lui, en voyant la force de frappe Protos, menée par l'exécuteur le, Tassadar, ça va avoir un rôle après, bien sûr, le, en voyant la force de frappe Protos, eh bien l'Overmind, lui, se dit, ok, <rire> je savais que les Protos... Je respecte la menace que représentent les Protos. Je la respecte encore plus maintenant que j'ai pu, pu, pu les voir à l'œuvre. Du coup, à ce moment-là, eh l'Overmind va reculer. Il va reculer tout simplement, rester en retrait, envoyer quelques infestations. Il va continuer cette politique d'infestation un petit peu sur les mondes, histoire de tester plus avant un petit peu ce que font les Protoss. Et il reste en retrait. Il garde le gros des troupes tranquille, prêt à l'action. Ce qui fait que les Terran vont, pendant ce temps, agir un petit peu de son côté, sauf que l'Overmind, lui, l'observe. Il observe très intelligemment et il a, déjà, euh, il a déjà en ligne de mire celle qui euh, l'intéresse, à savoir Sarah Kerrigan, la plus puissante de tous les fantômes. Au final, eh bien, euh, il va récupérer, finalement, il va réussir à mettre la main ou, sa tentac ou son tentacule ou sa griffe sur Sarah Kerrigan. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans SC1, eh bien, euh, il en parle. C'est rigolo parce que SC1, moi j'y ai joué quand j'étais tout petit, mais il euh, y a plein de dialogues dans SC1 et on fera une vidéo, hein, la deuxième vidéo de Debunkage sur Starcraft sera justement sur l'Overmind et le rôle de Sarah Kerrigan dans la licence Starcraft. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, dès SC1, eh l'Overmind évoque le fait que euh, Kerrigan est la clé, il est la, elle est la clé euh, des Erg, elle est la clé du destin des ergues, elle est la clé du de développement des ergues, et il la considère comme sa fille. Et ce qui est très intéressant, c'est que qu'il va utiliser Sarah Kerrigan, notamment sur la défense de la nouvelle planète capitale qui a été... Euh, qui a utilisé euh, l'Overmind, à savoir Char. Il va utiliser cette planète comme capitale, comme QG, euh, comme base d'opération. Et au final, eh bien, Kerrigan va être utilisé vraiment défensivement, alors qu'il est... Sa, je dirais clé, la clé de voûte de son plan contre les Protos. Hein. Et finalement, l'Overmind va découvrir la planète mère des Protoss par accident. C'est tout simplement donc, euh, pendant l'année, hein, bien sûr, de la guerre du premier contact. Euh, les Templiers Noirs, donc des Protoss qui, euh, qui ont été exilés loin de chez eux, donc loin de la, capitale, loin de la planète capitale Ayur. Les protos, qui, les protos, les Templiers Noirs, les Nérasymes qui utilisent les énergies du vide, eh bien, euh, sont capables de tuer définitivement les Cérébrates, hein, les lieutenants euh, de l'Overmind. Alors que les Protos traditionnels et même les Terrans ne peuvent pas tuer les Cérébrates. Quand les Cérébrates meurent, c'est pas grave, leur essence est conservée et du coup l'Overmind a juste besoin de matière première en fait, pour pouvoir les réintégrer, ils peuvent se régénérer. Euh, sauf que les Templiers Noirs, eux, arrivent à tuer définitivement un cérébrate grâce à leur pouvoir du vide. Le problème, eh bien, euh, c'est que Zeratul va, du coup, un des Templiers Noirs va tuer tout simplement un cérébrate. C'est la première mort d'un cérébrate définitive qui n'est autre que Zaz. Et avec la mort de Zaz, le cérébrate, eh bien, euh, il y a une, un lien psychique, un lien psionique qui va se créer entre Zeratul au moment où il tue Zaz et l'Overmind et euh, ils vont partager des informations, du coup Zeratul voit ce que l'Overmind a en tête et l'Overmind voit ce que Zeratul a en tête pas de bol, l'Overmind du coup sait où est ailleurs à cause de Zeratul et donc, eh bien il va planifier l'invasion de la planète mère des Brotos, ça y est il a euh, le pouvoir des, des Terranes il a le pouvoir psionique des Terranes, il a pu euh, absorber des quantités phénoménales de me... de matières premières et euh, d'organismes vivants et du coup, eh bien, il est prêt pour l'assaut final pour pouvoir eh bien, détruire les Protoss puisqu'il ne peut pas les assimiler, il va les détruire. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est de récupérer les anciennes fortifications et les anciens secrets d'Exel Naga, qui sont encore présents sur Ayur. Au final, eh bien, à la fin de Starcraft 1, donc à la fin de la première guerre, finalement, l'union des Terranes, enfin l'union des, des Protoss et d'une partie des Terrans menée par euh, Raynor euh, notamment, eh bien va amener à la défaite de l'Overmind. Tassadar, le grand exécuteur, donc le grand commandant des forces, euh, des forces militaires Protoss, grâce à l'intervention des Templiers Noirs, et eh bien euh, il va se sacrifier afin de, afin de tuer définitivement l'Overmind, pensant justement pouvoir décapiter la tête du serpent pour pouvoir mieux gérer les Ergues, même si Ayur est détruite et complètement euh, ravagée par les Saints Ergues. Et finalement, et donc à la fin de la à la fin de, de Starcraft 1 et eh bien l'overmind demeure. La mort de l'overmind va amener justement aussi, va bouleverser la hiérarchie qu'on a tâché d'évoquer et de développer, de présenter euh, tout au long de cette vidéo, et dans les vidéos annexes bien sûr encore une fois, puisque les cérébrates sans l'overmind sont destinés à mourir. C'était justement aussi ce, ce lien de hiérarchie qui permettait eh bien, de l'overmind et eh bien était indispensable pour les cérébrates et les cérébrates étaient aussi très importants pour l'overmind donc sans overmind les cérébrates sont destinés à mourir donc il y a quand même des contre-mesures qui sont créées les cérébrates majeurs vont fusionner ensemble pour essayer de former un nouvel overmind sauf que ça, ça prend du temps et euh, le cérébrate principal qui euh, était le, vraiment le bras droit de l'overmind c'est Dagoth, Dagoth qui va former du coup le nouvel overmind pour essayer de... de de sauver on va dire les ergues le truc c'est que la fille de l'overmind si Dagot était le fils la fille de l'overmind elle n'est pas tout à fait d'accord il s'agit de Sarah Kerrigan qui est, je le rappelle est une terrane contaminée donc une zergue et eh bien euh, Kerrigan n'est pas, pas du tout contente de maintenant qu'elle a goûté à l'indépendance elle n'aspire pas vraiment à redevenir euh, l'esclave du nouvel Homermind surtout que le nouvel Homermind c'est Dagoth et pas son créateur donc euh, non merci et c'est ainsi que va euh, se lancer ce qu'on appelle Broudoir euh, l'extension de Starcraft 1 donc la guerre, des, la guerre des couvées, la guerre des nuées euh, elle peut porter plusieurs noms comme ça hein, donc la Broudoir et euh, c'est Kerrigan qui va euh, réussir à manœuvrer et prendre un petit peu à contre-pied euh, toutes les attentes des différentes factions du secteur de Coprelu il y a entre autres l'arrivée du euh, directoire donc du euh, DFT qui euh, entre autres donc des humains enfin des Terrans de la terre qui débarquent hein, force d'expédition qui prend euh, le contrôle du secteur de Coprelu et qui va réussir à contrôler aussi le nouvel Overmind donc Dagoth donc il y a l'union du DFT et de l'Overmind Kerrigan va essayer de manœuvrer pour euh, à la fois déstabiliser le DFT qui est devenu la première puissance du secteur de Coprelu, mais en plus de ça, eh bien, elle aspire à pouvoir tuer euh, l'Overmind afin d'être la seule tête pensante qui euh, contrôle les seins, qui contrôle les couvées et les nuées ergues. Et c'est ainsi que finit Broodwar d'ailleurs, hein, elle réussit à faire tuer l'Overmind, elle récupère le contrôle sur les Saints Zerg et ensuite elle va lâcher toute la puissance de les Saints Zerg sur ses anciens alliés. Donc le Dominion Terran de Mensk, les Protos d'Ayur. on a également bien sûr les rebelles de Raynor ainsi que les forces restantes du directoire hein, donc du DFT et finalement eh bien elle remporte cette guerre en 2500, donc là, 2499-2500, c'est la première guerre, guerre du premier contact 2499 et Broudoir 2500, mais c'est la première guerre, donc sur 2499 et 2500, pour les ergues, on se met vraiment encore du point de vue des ergues évidemment. Euh, il, va, il va s'écouler une période d'à peu près euh, 3-4 ans entre Broudoir et Wings of Liberty, alors je sais vous allez me dire 2500 et 2504, c'est juste que, il y a à peu près, on sait que c'est 3... On sait que c'est à peu près 3 ans, tout simplement, donc peut-être plus proche de 4, mais c'est à peu près 3 ans entre euh, Broudoir et 2500, et parce que Broudoir débute en 2500 et normalement on finit aussi fin 2500 ou 2501, et Wings of Liberty commence en 2504. Pendant cette période d'entre-deux-guerres, les euh, Zerg vont rester dans leur espace, globalement leur, euh, leur, les secteurs contrôlés et Kerrigan alors c'est une phase une période qu'on connaît pas trop et c'est beaucoup d'événements de, de l'univers étendu euh, des romans des nouvelles etc on sait qu'elle cherche à développer des nouvelles contre-mesures dans son elle va en fait réorganiser les seins elle va euh, totalement euh, anéantir les cérébrates pour les cérébrates restants afin de euh, de créer un nou, une nouvelle hiérarchie donc elle restructure complètement les saints en créant notamment les reines et vous allez me dire mais t'as déjà parlé de reines pourtant en fait avant les reines c'était juste des sous-officiers euh, et ces reines là existent encore dans les saints globalement mais maintenant il va y avoir vraiment l'arrivée des nouvelles reines de kerrigan qui remplace tout simplement poste pour poste les cérébrates donc la reine des lames, Kerrigan tout en haut qui remplace Lovermind et les reines Zerg, les reines des couvées qui vont remplacer tout simplement eh bien, les euh, Cérébrates. Donc il y a la réorganisation des Ergues, de les Saints Ergues pendant les 3 ans, il y a aussi des nouveaux, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux essais, on va dire, des recherches d'artefacts et autres par euh, les Ergues, afin de comprendre un petit peu ce qui se passe, puisque euh, Kirigan entend de plus en plus des voix dans sa tête, à savoir euh, celui qui murmure par-delà les étoiles, Uh, Amon, le retour d'Amon euh, est pour bientôt. Et donc, eh bien, elle cherche aussi à travailler. Et c'est pendant cette période de, de creux d'entre-deux-guerres que des recherches aussi scientifiques déserguent. Le développement, parce qu'on dit comme ça, ça donne, mais un le développement des airs continue c'est notamment pendant cette période d'entre-deux-guerres que vont être développés les banelings, les chancres. Alors je sais c'est une petite parenthèse, mais voilà, c'est toujours intéressant, il y a, le, il y a la création des, des chancres qui vont être testés sur euh, les, les, les quelques rares échanges hostiles entre Terran et Zerg vont aboutir à la création des chancres. Voilà, c'est toujours une information rigolote quand on connaît l'importance des, des chancres dans l'effort de guerre des, des, des ergs avec la deuxième guerre. Commence justement la deuxième guerre avec Wings of Liberty et du point de vue des ergs Wings of Liberty, c'est avant tout un nouvel assaut, une nouvelle frappe de Kerrigan qui est devenue la première puissance euh, du secteur de Coprelu. Elle entend, comme je le disais, les murmures d'Amon et donc elle sait que euh, le dieu noir va revenir et elle veut, encore une fois, rester indépendante. Donc elle va traquer vraiment, elle va faire une recherche aussi d'artefacts Xelnaga afin de mieux connaître son ennemi. Et Zeratul, qui, je le rappelle le Templier Noir qui avait été euh, responsable de la chute d'Ayur, hein, malgré lui, en hein, tuant euh, un cérébrate, eh bien, va implorer Rhaenor, qui était euh, l'ancien euh, amant de Sarah Kerrigan, qui, euh, eh Zeratul, va lui montrer justement des visions comme quoi Kerrigan, même si elle est l'ennemi, même si elle a tué des amis, des millions de gens, etc., eh bien, Kerrigan semble être la clé de la survie de, des Ergs, mais pas que des Ergs, la survie des Protos et la survie des Terranes face à un mal qui revient à mon La campagne de Wings of Liberty, donc, il euh, y aura globalement une course à l'artefact contre, euh, contre Kerrigan. À certains moments, on va directement être opposé à Kerrigan, mais ça va aboutir tout simplement à la, à la victoire finale des rebelles de Raynor sur Kerrigan, sur Tchar, hein, la planète euh, capitale des Ergues où et eh bien on va assister avec euh, des artefacts Zelnaga à la déserguification de Kerrigan qui va de enfin qui va redevenir tout simplement une, euh, une humaine et toute l'énergie que Kerrigan avait absorbée pour se renforcer va être envoyée directement à Amon pour pouvoir revenir encore plus vite donc <rire> ça c'est un petit problème euh donc ça, c'était pendant Wings of Liberty 2504. En, 2500, en 2505, nous avons les événements d'Earth of the Swarm. Alors entre Wings of Liberty et Earth of the Swarm, il se passe des choses, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais Hearth of the Swarm, c'est donc en 2505. Kirigan, qui est redevenue humaine, continue d'avoir malgré tout, bah, elle a encore ses pouvoirs psioniques, hein, donc elle, contrôle, elle a encore un contrôle sur les Ergues. Mais en tant qu'ancienne reine des lames, bah, c'est vrai qu'elle a un, un lien vraiment ténu euh, avec les Ergues. Et au final, eh bien, l'Empereur Mengsk hein, du Dominion Terran, va euh, continuer à croire euh, qu'elle représente une menace, même si elle n'est plus la Reine des Lames, même si elle n'est plus Zerg. Et donc, eh bien, Mengsk veut la tuer, veut la traquer, la tuer. Euh, elle et James Raynor, hein, les rebelles de Raynor, qui ont toujours été une épine dans le pied de l'Empereur. Du coup, lors des assauts de Mengsk, Kirigan pense que euh, Raynor, hein, qui est sur la jaquette de Wings of Liberty, je le rappelle, euh, est mort. Et du coup, eh Kerrigan va tout faire pour se venger de Mengsk qui a euh, détruit sa vie, hein, bien entendu, puisque elle était déjà à la base devenue Zerg à cause de Mengsk. Elle avait subi des expérimentations à cause de la Confédération. Mengsk l'avait libérée, sauf que finalement, Mengsk l'avait sacrifiée afin de gagner Contre, euh, contre la Confédération Terran, sauf qu'il avait sacrifié euh, Kerrigan qui était tombé dans les mains, dans les griffes de l'Overmind et de les Zerg et ce qui avait amené à sa zergification. Donc euh, c'est une histoire de longue date entre Kerrigan et Mengsk et finalement eh bien, toute la campagne euh, globalement d'Earth of the Swarm sera justement la quête de vengeance de Kerrigan contre euh, contre tout simplement euh, Mengsk, sauf que la différence c'est qu'elle a besoin quand même de, de pouvoir, elle a besoin de pouvoir contrôler les Zerg elle a besoin euh, de puissance parce que ça ne suffit pas, euh, sa condition humaine ne lui suffit pas et du coup il va y avoir toute une quête de. de enfin pas de liberté mais une quête justement de puissance et ce qui va l'amener euh, à revenir sur Zerus, Zerus hein, le monde d'origine des euh, ergues où eh bien, elle va pouvoir euh, récupérer euh, le pouvoir qui lui manque et prendre le contrôle aussi des Zerg primordiaux qui étaient encore euh, disponibles et qui n'avaient pas rejoint les Saints Zergs étaient encore disponibles sur Zerus. Et finalement, eh Kirigan va de nouveau se Zergifier, mais cette fois volontairement, cette fois elle devient la Reine des Lames. Alors Un petit rappel pour voir la différence des Reines des Lames, Alors il peut bien sûr y avoir des problèmes, de représentation chez les artistes mais généralement en fait quand vous voyez Kerigan avec les yeux jaunes euh, en dehors de sa forme humaine puisqu'elle avait les yeux euh, ambre on va dire euh, jaune euh, ambre mais quand vous la voyez avec des yeux psioniques jaunes généralement comme euh, comme ici ça veut dire normalement que c'est la Kerigan reine des lames non désergifiée si vous la voyez avec les yeux violets comme euh, ici normalement c'est la Kerigan reine des lames seconde génération donc celle de Zerus tout simplement celle qui euh, est de nouveau... Euh, en violet vraiment bien comme il faut, là en violet avec, euh, avec les, les yeux violets également, ça c'est la Kerrigan d'Hert of the Swarm qui euh, a un nouveau lien psionique avec euh, tout simplement les énergies de Zerus. Finalement, eh bien, elle va pouvoir grâce à ce pouvoir se venger de Mengs qui reprendre le contrôle total de les Saint -Zerg, et maintenant elle va euh, dédier tout son temps à la traque. Des différents fidèles d'Amon, les tuer, en apprendre toujours plus et se préparer à l'invasion et au retour d'Amon. Ce qui va nous amener aux événements de Legacy of the Void, euh, donc euh, en 2506, avec tout simplement donc, euh, la guerre euh, the, the End War, donc la guerre de la fin, la guerre de la fin la tout simplement, euh, la guerre du vide globalement. Qui va con Là pour le coup, les ergues vont pas, on va pas énormément, puisqu'on est dans du point de vue des Protos, donc on va pas forcément voir énormément les ergs, mais globalement les ergs continuent leur lutte et la défense du secteur de Coprelu contre Amon et ses sbires, puisque ça y est, il est de retour, et euh, en préparant justement le retour d'Amon, eh elle va également aider les Protos euh, contre, euh, contre Amon, ce qui va euh, aboutir à la reconquête, enfin elle, elle aide euh, tranquillement, enfin elle aide de loin, hein, mais elle finalement, eh bien, euh, ça va aider justement à la reconquête d'ailleurs par les Protoss en, 2500, en 2506. En 2508, nous allons avoir, euh, nous allons assister justement tout simplement à la guerre euh, du vide avec tout simplement euh, Kerrigan qui, Amon, a été tué une nouvelle fois sauf qu'il est en train de se euh, reconstituer dans le vide comme, comme lorsqu'il avait été euh, vaincu en orbite autour de Zerus. Hein. Sauf que Kerrigan le sent, elle l'entend encore une fois, elle le sent qu'il est en train de se reconstituer, il n'arrivera pas tout de suite, il arrivera dans des milliers, dans des dizaines, dans des centaines, euh, enfin dans des milliers, de, dans des centaines d'années, mais il reviendra à un de ces quatre, voire enfin, peut-être des milliers d'années, il reviendra à un de ces quatre. Et du coup, Kerrigan veut mettre fin définitivement à la menace que représente Amon, et elle va contacter euh, du coup Artanis, qui dirige les Protoss, et les Terranes, afin de s'allier une bonne fois pour toutes, afin de, de détruire Amon. Et euh, finalement, lors de ces événements, eh bien, elle va euh, s'élever au rang de Xel'Naga, hein, la pureté d'essence par les airs, la pureté de forme par ses pouvoirs psioniques Terranes. Elle va redevenir la, une Xel'Naga de nouvelle génération. Et donc, eh bien, euh, ainsi se termine l'histoire de Sarah Kerrigan, qui devient juste une espèce de divinité de la vie, pendant que eh bien, les Ergues sont laissés de côté, mais ils ne le prennent pas mal, bien au contraire, puisque Kirigan a préparé sa suite et sa succession. C'est tout simplement Zagara, la fille de la fille, c'est celle que Kirigan considère comme sa fille. Zagara eh bien, va devenir la reine des couvées, de toutes les couvées, donc la reine des reines globalement, et euh, elle va du coup pouvoir devenir la nouvelle dirigeante de les Saint-Zergues. Zagara qui maintenant contrôle les Saints Zerg va adopter une politique assez défensive, c'est à dire qu'elle va à l'image de sa mère pendant l'entre-deux-guerres, la période de l'entre-deux-guerres va aborder une, vraiment une défense des territoires Zerg autour de Tchar, mais elle ne va pas attaquer les Terrans ou attaquer les Protoss. Donc il y a vraiment une phase de paix entre les, les trois grandes puissances, enfin, entre les trois grandes races du secteur de Coprelu et en même temps et eh bien zagara va tâcher de comprendre un petit peu les nouveaux agissements et elle considère un petit peu que sa mère hein, kerrigan et eh bien est en train de d'amener de, de la vie un petit peu partout dans, dans des espaces qui avaient été dans des sur des mondes qui avaient été ravagés par la guerre et du coup et eh bien les ergs vont euh, es, vont tâcher d'être un petit peu les jardiniers de la vie que euh, la vie qui euh, s'épanouit sur différents mondes ce qui va nous amener euh, en 2500 enfin sauf que ça c'est, je me suis un petit peu avancé, mais en 2508 on l'a dit c'est la guerre qui va tuer enfin euh, qui va voir la disparition d'Aman mais en même temps nous avons aussi euh, les campagnes de Nova qu'on couvrira en vidéo pure hein, je le rappelle aussi, mais euh, bon les airs globalement euh, là dessus Zagara n'est pas du tout euh, mentionnée, elle reste dans sa politique défensive, cependant les les euh... Les, on va dire qu'il va y avoir une mini guerre civile pendant les événements de, des missions Nova qu'on couvrira dans une autre vidéo comme je l'ai dit et pendant cette période eh bien, il va y avoir une nouvelle utilisation des émetteurs psy de la confédération qui avait été perfectionnée par Mengsk et du coup eh bien, les émetteurs psy vont amener une partie de l'essai on va dire les troupes Zerg les plus lointaines de l'espace Zerg à attaquer des mondes terrans des mondes civils terranes et ne faire qu'une bouchée à tuer toutes les personnes qui étaient présentes et euh, ce qui donne, euh, ce qui fait penser à une nouvelle attaque des Ergues, une nouvelle guerre, sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas, hein. Zagara continue de mettre sa politique défensive, c'est juste en fait euh, justement des terrans qui essayent de manipuler euh, les Ergues, donc euh, voilà, donc globalement les Ergues en tant qu'espèce ne font pas grand chose à ce moment là, c'est vraiment un côté très défensif. Le fait que je vous évoquais que c'était un petit peu les jardiniers du monde, euh, c'est ce que j'évoquais, c'est l'idée que eh bien, ils vont essayer de, de devenir un petit peu les la main que les, Xelna, enfin, euh, les ma la main tout simplement de, de, de la nouvelle Xelnaga qui est Kerrigan. Donc Zagara en tant que reine de toutes les couvées, j'adore cette image, je l'ai fait recoloriser pour que on ait les yeux verts de Zagara. Mais j'adore cette image et j'espère d'ailleurs que Zagara aura un nouveau modèle, un nouveau modèle digne d'elle. Plus tard, on verra pour la licence Starcraft. Mais ce qui est certain, c'est que Zagara ne contrôle pas entièrement les ergs. Elle, elle contrôle une très grande partie de l'essin zerg. Mais malgré tout, il y a certaines reines qui restent indépendantes, même si elles n'ont pas forcément le pouvoir de Zagara, elles restent indépendantes. Euh, L'une des plus connues, c'est Niadra. Nyadra qui avait été créée lors des événements d'Earth of the Swarm afin de détruire les Protoss. Elle reste totalement opposée à Zagara. Mais à côté de ça nous avons d'autres ergues qui sont restés euh, qui à l'heure actuelle ne sont pas dans les Saints ergues de Zagara. Nous pouvons citer par exemple DHK et les ergues primordiaux de Zerus. Nous avons également Stukov et les Terranes contaminés, Alexei Stukov et les Terranes contaminés, j'ai dédié une vidéo sur l'histoire de Stukov, et eh bien ceux-ci euh, ne sont pas compris dans les Saints ergues Donc peut-être qu'à terme ils seront intégrés, ça c'est possible, mais c'est vrai que quand on voit ces éléments-là eh bien on pourrait avoir une nouvelle broudoire, une nouvelle guerre découvée, une nouvelle guerre dénuée euh, dans l'avenir de la licence Starcraft peut-être. En tout cas, je, voulais, je ne veux pas vous spoiler l'histoire de Starcraft Evolution, mais euh, le livre, euh, on, on traitera bien sûr la vidéo, euh, bon, Quand j'annoncerai je, je, je, bien sûr, attention, spoiler pour la vidéo de, euh, de Starcraft Evolution, mais Starcraft Evolution couvre euh, justement ce, cette nouvelle vision, on va dire, cette nouvelle politique Zerg avec Zagara en tête de file et Zagara clairement sera l'un des personnages les plus importants pour les Zerg dans la licence dans l'avenir donc on verra comment ça se développera pour l'histoire de StarCraft mais euh, j'espère en tout cas j'aime beaucoup ce visuel parce que ça nous permettrait d'avoir une Zagara peut-être un peu plus humaine même si je sais que beaucoup des joueurs Zerg n'aiment pas le côté humain euh, mais juste bah, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour des personnages et du coup, Zagara, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle garde bien sûr sa forme de reine, mais potentiellement qu'on lui mette un torse, un buste un petit peu plus humain. Alors je dis pas qu'il faut forcément qu'elle ait des boobs, mais je veux dire au moins qu'elle ait un visage un peu plus humain, euh, pour rappeler un petit peu aussi Kerrigan, puisqu'elle est la fille directe de Kerrigan, donc ça pourrait être intéressant. Voilà, euh, j'ai peut-être un petit peu débordé, j'espère que globalement, euh, cette vidéo sera malgré tout... Euh, importante pour vous en tout cas euh, et qu'elle est plus claire dans la continuité, dans la chronologie euh, des ergues et donc de l'univers de Starcraft j'espère que euh, encore une fois ça vous aura bien aidé, n'hésitez pas à me donner vos impressions n'hésitez pas à me donner vos retours euh, la prochaine vidéo de chronologie de Starcraft sera dédiée aux Protos et là ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a encore plus d'événements avec les Protos et il faut sélectionner bien sûr j'ai essayé de résumer un petit peu, je sais que ça a été plus long mais voilà, c'est Starcraft, on adore, donc <rire> forcément je suis obligé de donner plus de détails. Bien sûr, il y a toutes les vidéos annexes qui pourront vous aider, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et la chronologie notamment sur les Protos. Bisous bisous D'ailleurs, avant de conclure cette vidéo, euh, moi l'Overmind voulais vous parler puisque... Euh, je sais que Malganir m'apprécie pas mal, hein. je suis un personnage extrêmement intéressant. Euh, voilà, donc, il vous en a parlé, il y aura une vidéo de débunkage.